Mon père m'a dit, la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt, mon corps et mon lit se repoussent. Chaque fois qu'il entend le soleil réfléchir à sa sortie, mon sommeil se règle à l'horloge du chant du coq. Et pourtant je n'ai même pas vu mon sang couler, il s'était déjà coagulé dans les flammes, dans les flammes, dans les flammes. Mon père m'a dit mon fils si tu ne coupes pas la vie ne te souris pas non plus C'est avec ce sourire que j'ai marché 17 km par jour à la quête de mon âme Et pourtant je l'ai perdu sous la chaleur du feu Elle n'a même pas eu le temps de m'expliquer pourquoi elle devait partir partir définitivement de mon corps Mon père m'a dit mon fils tu devras toujours sauvegarder la réputation de ton patronyme. Si seulement mes frères m'avaient accordé deux minutes devant le juge, peut-être l'aurais-je convaincu que Dogo, Dogo n'est pas si sale devant les humains Peut-être mes 22 ans suffisaient-ils à boucler ma mission terre Hélas, je ne saurais vous le dire d'ici. Vous ne m'entendrez pas de toute façon Comme personne n'avait entendu mes cris de défense Comme personne n'avait entendu mes cris de douleur Quand ma chair brûlait sous vos yeux Quand mon sang coulait entre vos mains Si je vous parle d'ici, vous ne me croirez pas non plus Vous entendrez siffler les vents de chaleur au fond de votre conscience ce sera moi qui vous parle quand vous sentirez le choc de grandes vagues de chaleur sur votre peau ce sera moi qui vous touche si seulement si seulement si seulement j'avais eu la chance du coq de boire de l'eau avant mon immolation je serais parti en paix si seulement si seulement j'avais eu la chance du coq de bois de l'eau avant mon immolation, je serais parti en paix.